Amis de l'interopérabilité, bonjour. Cette vidéo va vous montrer comment publier sur le web une couche SIG de type vecteur grâce au serveur cartographique GeoServer. Tout commence dans votre navigateur à l'adresse indiquée. Pour obtenir les droits d'édition, connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe. GeoServer organise les données en espace de travail dont voici la liste. Dans cet exercice, vous placerez votre couche dans l'espace nommé IWDS Workspace. Maintenant, passons au jeu sérieux, c'est-à-dire à la publication. Dans un premier temps, vous allez créer un entrepôt de type vecteur au format shapefile. Vous renseignerez son espace de travail, son nom, ainsi que l'emplacement du shapefile sur le disque dur du serveur.